Bonjour à mes amis abonnés je vous remercie d'être là et bonjour aux nouveaux membres qui comme moi sont intéressés par ces voix que l'on ne peut certifier leur provenance. Je fais de la transcommunication instrumentale depuis longtemps bien que parfois après ma question posée ne corresponde pas de suite aux réponses que je reçois. Je me suis donc renseigné auprès de mes amis Thierry et Sweetie afin de savoir si cela provenait de moi ou que cela leur arrivait aussi, ils m'ont bien dit que oui. Je crois qu'aurait toutes les personnes qui font de la transcommunication instrumentale sont comme moi. Aujourd'hui je vous place une transcommunication. Une prise de contact avec mon père décédé en juillet 2005. Je reconnais bien son timbre de voix qui me dit il veut le m en empêcher quand je lui demande s'il si peut me répondre je placerai à l'audio plusieurs fois. Ensuite il y a une autre voix d'homme. Qui parle un patois il me dit il ne faut jamais dire merci aux gens quand je les remercie des messages reçus. Merci de partager la vidéo si cela vous a plu. Laissez votre commentaire cela me ferait plaisir. Tiana Sofan J'ai un petit peu Hahahaha <laughs>